Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 159 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à The Cave The Cave c'est un jeu euh, de plateforme qui est sorti euh, là, c'était en début 2013 J'en avais entendu parler Et, et franchement j'avais vu des vidéos et c'est trop trop bien Donc on va y jouer et maintenant, vous allez voir à peu près comment ça se présente euh, ça, vaut, ça vaut très bien euh, le jeu Train 2 qu'on avait testé à un moment Franchement c'est magnifique euh, Donc là je regarde, tout est activé Euh... Alors on va y jouer, donc moi j'y ai jamais joué, donc c'est parti, on écrase, et c'est parti. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay, nay, nay, tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure, but not necessarily in that order. The twins, they just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Ah, the monk, he seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment and murder <laughs> I'm sorry the knight he is on a quest for a sword of unequaled power and prestige but will he find it before anyone else gets hurt the hillbilly on this fine night he searches for his true love but does desire burn too brightly in his heart ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and a hundred million lives hang in the balance. Uh, donc so so, uh, voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on choisisse nos personnages. Or... Ah oh, non, ah oh, non, okay. d'accord. So, donc en fait, non. On, prend le, on, on contrôle le perso en allant de, de gauche à droite, 1, 2, 3. Et en fait, on choisit les persos qu'on veut euh, qu'on veut utiliser pour aller, par exemple, à droite, ou à gauche. Euh, voilà, je vais prendre le fermier. Ça fait un peu kikou. Non Ouais Non, allez, vas-y. Donc, qu'est-ce que c'est que ça C'est un pied de biche. Alors, pied de biche, on récupère. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce pied de biche comme, euh, comme, je disais, les graphismes, ils sont très, très beaux. Les graphismes, moi, je en on... train 2, c'est un peu ça, quoi. C'est beau, c'est simple, c'est... du jeu de plateforme, comme on aime. Alors, oula, là, j'en chie. Et la troisième... Ah non, je veux pas le jeter, mon... Je veux pas jeter, mon pied de biche. Voilà, et je veux casser celle-là, s'il vous plaît. Allez, voilà. Voilà. Alors, hop, on passe avec ce perso. Ah, donc, il vient de s'allumer en bas, mon perso. Il vient de s'allumer, c'est-à-dire que... Euh, regardez, en bas, à côté de la touche, j'ai mon personnage qui est apparu. Donc, euh, alors, bah, je sais pas, on va, on va y aller comme ça avec lui. Est-ce qu'on en prend un autre euh, pour le fun Pour l'instant, non. Ah, ben, bah, je peux pas je peux monter là-haut. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Hop. Alors, ça, c'est une caisse. Est-ce que, est que je peux la prendre euh Ouais, ah, c'est bon, je peux en jetant mon pied de biche, je peux tirer enfin pousser et tirer la chaîne, le, pff, la chaîne, la caisse. Je dis n'importe quoi. Alors, ouais, donc ça, ça va être du, du vrai jeu casse-tête et plateforme. C'est un peu à ce à quoi je m'attendais quand j'avais vu un peu. Euh, normalement, les, les persos ont une particularité. Je sais pas si on aura le temps de la voir par rapport au jeu. Euh, voilà, bon, allez, on monte là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un pont... Qui marque, Il y a un panneau qui marquait pas plus de 3 personnes. Donc je pense que... Ah ben bah il me le dit en plus. Ne peut pas soutenir plus de deux personnes. Donc il va falloir peut-être qu'on y aille à plusieurs. Donc je vais essayer de prendre un autre perso par exemple. Ouais. Euh, le chevalier. Bon allez le chevalier. Hop donc vous voyez l'icône en bas à gauche il vient d'apparaître du chevalier. Je pense que c'est les. Euh, on doit avoir trois personnages maximum à prendre. Ça doit être un truc du genre. Alors, bah on y va avec lui. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et donc, on va aller sur le pont. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi Qu'est-ce que... quest que je peux prendre Non, le voyageur, il est... Avait... Il m'intéresse pas, lui. Il est, il est trop... Il est trop space. Un scientifique, euh, pas tellement... Et si on prenait les jumeaux, peut-être que ça compte pour deux, les jumeaux. Allez savoir, peut-être que les jumeaux, du coup, ça fait, ça fait pour deux personnes. Mais comme ils sont petits, euh, ça fait peut-être deux enfants, donc ça fait peut-être qu'un seul adulte. Voilà. Hop. On voit aussi des petites fées là. Donc c'est vraiment un, un, un univers assez... Assez sympa, quoi. C'est à voir, c'est sympa. Alors... Oh, là, ça y est, on commence à casser le pont. Alors, on va essayer de monter dessus avec lui. Et normalement, ça devrait casser et on devrait pouvoir continuer le jeu. Et voilà, terminé. C'est cassé. Et on atterrit. C'est haut. On se rendrait en mode Alice au Pays des Merveilles. Donc, euh, on a atterri dans l'eau. Euh, là, il y a un truc avec Anna de l'autre côté. Donc, voilà, je peux switcher entre mes persos, vous voyez, avec les touches. Avec les touches 1, 2, 3... Hop là. Alors qu'est-ce que c'est The cave souvenir. Elle a un présentoir à carte. Une carte postale. Euh ouais, je sais pas à quoi ça sert. Employé. Oh, oh, oh, I hope you're not here to visit the cave. Because we, we, we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred. And there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, you know, there is a way I could reopen. Allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Three? Take this giant novelty size key, it's cute isn't it Open the employees back entrance, I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Donc voilà ce que j'ai compris donc on est toujours pas dans the cave, elle est à droite là-bas. Et euh, pour pouvoir entrer il va falloir qu'on lui ramène 3 objets à lui pour 3 euh, objets à vendre. Voilà donc là on a eu la clé donc évidemment pour ouvrir cette porte qui était cadenassée qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc, euh, allez, on prend nos trois personnages. Et on y va. Donc on va commencer avec le, le, le, le chevalier. Hop, allez, on descend. Il y a quoi les, les chauves-souris. Qu'est-ce que c'est ces trucs Est-ce qu'on peut. Est-ce que ça peut nous faire mal ça Non. Alors on continue. Ah bah mais, mes collègues me suivent mais.. Euh... Donc je pense que si on va trop loin, ils doivent nous suivre automatiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est un puits. Et ça, c'est cassé. Vieux puits brisé. Euh, ouais, donc je peux pas y aller. Et qu'est-ce qu'il y a là en bas euh, Boîte à fusibles vide. Donc ça, c'est vide. Il y a un levier ici. Qui ne fait rien du tout. D'accord. Il fait rien. Distributeur de hot dog. Oh, ça doit avoir son utilité aussi. Machine à grog. Absolument pas. Et oh, encore un autre pied de biche. <rire> <rire> Et il marque bien autre pied de biche Il marque pas pied de biche Est-ce qu'on peut le bloquer comme ça avec le pied de biche Ouais non ça marche pas Ça a pas l'air de vouloir tenir Donc on va essayer de Continuer avec un autre personnage Alors on va aller Non bah là on peut toujours pas hein. Le vieux plus brisé y a rien à faire Que ce soit, que ce soit le robot, enfin euh, le chevalier ou le, ou le machin ça ne marche pas c'est super, donc euh, je peux pas aller là-bas donc on va plutôt aller sur la gauche Alors là il y a un autre levier Hop Et Donc lui il tient, donc il faut que je prenne les jumeaux parce que bah, du coup j'ai plus mon... J'ai plus mes deux, mes deux autres copains là qui tiennent, euh, qui tiennent les leviers Hop, euh, d'accord, personne ne meurt dans la caverne Ah d'accord donc c'est sympa, ça fonctionne comme ça, donc on peut pas mourir, voilà, bah, je viens de la prendre euh, Levier, hop là, le troisième donc, ce qui va me permettre de passer peut-être les deux autres personnages. Ouais, de passer lui là en dessous. Donc, ça va peut-être bloquer le système, je sais pas. Je crois bien que j'ai cassé tout le système qui redescend pas, mais euh, ouais. Ça doit être un truc dans le genre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Une cloche. Oula, là, oula, là, une grosse bébête. Ouais. Donc, on va plutôt monter parce que la bébête, elle a l'air un peu grosse, quand même. J'ai toujours mon pied de biche à la main. Alors, qu'est-ce que c'est que ce symbole Ouais... Le petit paysan. Zoom arrière. Retour. Euh, ouais, donc, c'est là des images. <rire> Ça n'a pas l'air d'être super utile. On dirait, on dirait des images à, à collectionner. Euh, vieux puits. Hop Oh Manivelle. J'ai trouvé une manivelle sur un vieux puits rouillé. Sur un vieux puits. Donc, la manivelle... Je sais où elle va aller. La la la. Donc je pense qu'elle va sur le puits qui était cassé ou c'est qu'il manquait un morceau. On va y aller. Ta -ta -ra -ta -ra. On repasse. Hop, hop, hop, hop, hop. Et ah non, je veux pas monter. Ah, qu'est-ce que c'est ce bordel. Donc vieux puits brisé. Voilà. Allez, on mouline. Allez, mouline. Hop, là, hop, là, hop, là. là, là. Oula, j'ai cassé le machin. Quelle quel force on a. Donc qu'est-ce que c'est que ça C'est une autre image. Sûrement d'adorable bambin ouais donc il y, y a plein des points d'interrogation donc ouais donc ça doit être des images à collectionner je pense ah oui voilà regardez les collections ok alors on y retourne avec notre personnage là. Euh, avec le saut bah tant qu'à faire on récupère ce qu'on a aussi bien ça doit servir à quelque chose hein. s'il est là j'imagine que c'est pas un objet inutile alors hop on monte ah Non Euh... Ouais... Non, on peut pas passer, là. Si je passe, je vais me faire manger. Ouais, voilà. C'est pas ce que je pensais, c'est pas la peine. Heureusement qu'on peut pas mourir. Donc, euh, il va falloir le contourner. On va monter en haut. Et non pas monter en bas. Voilà, mon pied de biche est toujours là. Mon seau. Boîte à fusibles. Ah bah tiens, je vais... ah bah... Du coup j'ai pu poser mon saut par dessus bah, euh, Vraiment un coup de chance Est-ce que je peux récupérer le fusible Ouais mais ça marche plus La machine vient de s'éteindre Si je remets le fusible Ah non je remets le fusible D'accord donc la machine s'allume Et ça c'est des leviers Qui servent à... à Aller attraper quelque chose en bas Là il y a des eaux On voit que ça a attrapé des eaux La machine a attrapé des eaux Ça doit tomber dans la fosse euh, Dans la fosse où c'est qu'il y a le monstre on sait qu'il y a les os de monstres. Euh, ouais, sauf que le monstre, il y est pas. Le monstre, il est à côté. Il est un peu plus loin. Donc, on va prendre le fusible. On va aller le mettre dans l'autre boîtier à fusible, là-bas. Vous vous rappelez euh, euh, C'est le premier qu'on a eu à côté de la machine à hot dog. Euh, non, on peut pas prendre les deux en même temps. Donc, je vais plutôt partir avec mon fusible. Ta -ta -ta -ta -ta. Hop là Mes deux bonhommes, boys sont là. Ils sont bien ici, pour l'instant. Alors, on le met dans la boîte à fusible vide. Dans la boîte invisible, j'ai dit. Voilà. Alors, distributeur de hot dog. Euh, ouais. Et la machine à grog. Ah bah, l'autre, elle nous sort un, une saucisse. Et lui, il nous sort une, un, une boisson. Ok, d'accord. On vient de boire un coup. Ça doit peut-être redonner de l'énergie, je pense. Donc ça, et sinon, tout ça, ça sert à rien. Donc, on va prendre la saucisse. Aussi bien, je, aussi bien ça pourrait peut-être appâter l'autre. Euh, le, le La bestiole. Mais comment l'utiliser, je sais pas du tout. Est-ce qu'on la pose là devant Pour qu'il qu monte sur la fosse Je vais essayer de la poser devant là. Voilà. Et d'aller sonner la cloche. Ah, il a senti, non Non. Ah, il a même pas venu. Ah non, foiré. Est-ce que je peux la mettre euh, au milieu peut-être Sur le. sur le pic là Il y a un pic qui me semble joli. Voilà. Ah bah ouais bah ça doit être ça. C'est fait pour, attention. Sonne la cloche. Eh ouais mais la machine. Ah non Non J'irai pas assez vite Non Non Allez Ah oui il est reparti, c'est terminé. Bon bah il va falloir que je fasse. Autrement, c'est-à-dire que de toute façon, j'avais même pas le fusible, donc je vois même pas pourquoi je monte. Euh, donc ça, c'est un pur jeu. On prend un autre personnage. On va récupérer un hot dog. Distributeur de dog. Plouf, une saucisse. tout chaudes, en plus. J'imagine depuis, depuis le temps que les gens viennent pas dans ce, dans dans ce truc-là. Ça doit être un peu... Ah, j'en suis un peu avec les contrôles, par contre. Alors ça, je vous l'avouerai que j'en suis un petit peu. Donc je vais lui venir avec ma saucisse, ma petite saucisse à hot dog. On va rester ici. Voilà. On va switcher sur les jumeaux qui vont aller prendre le fusible. Voilà, voilà. Allez, on prend le fusible. On va aller le brancher sur l'autre machine, parce que du coup sinon l'autre machine ne marche pas. Allez, ta ta ta ta ta, on court. Voilà, ça on n'a pas vu de, de, de capacité spécifique au personnage. Bon, j'imagine qu'ils doivent en avoir. Mais on n'en a pas eu besoin pour le moment. Pour l'instant c'est surtout de l'aide la, de la, de la, de en groupe. C'est vraiment pour le groupe... Hop là, on allume la machine. Donc là, on va mettre les petits bonhommes à côté. On va switcher sur le, le fermier qui a son hot dog. On le fourre sur le pic. On sonne la cloche. Et vite, je passe à mes amis là-haut. Hop, et on, le, on, on baisse la, la manette. Hop là Et on l'a chopé. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc voilà, on redescend. On va vite y aller avant qu'on ne sait jamais s'il y, y a un temps limite. Euh, par contre, l'autre pied de biche, je sais pas quoi il sert. Hein. On a un deuxième pied de biche, euh, je n'ai pas trouvé d'utilité encore. Oh, allez, un symbole avec un petit ourson. Alors, grandir à la ferme. Super. Alors voilà, ça y est, ils nous ont suivis automatiquement. Ça veut dire qu'on a dû passer au moins une grosse étape. Bon, bah là, on saute dans l'eau. Hein. Youhou Alors, il n'y a rien à gauche. Il euh, n'y a rien au fond Est-ce qu'on peut monter à droite là Ouais. Ah oui d'accord, donc on peut monter C'est des escaliers j'avais pas vu Hop, voilà, flamme Ah, flamme, ça doit servir à quelque chose Il y a une flamme mais on ne peut pas s'en servir Non, Et nous, il nous faut un petit signe du visage en disant non Alors là, il y a des cailloux on ne peut pas passer Là, il y a encore les petits panneaux échelle, Les échelles, les échelles Ouh, il est plein des panneaux d'explosifs. Donc là, ou de la dynamite, boîte de dynamite. Donc on prend une dynamite. Donc je pense qu'il va falloir aller faire sauter le le le, le, le, le tas de gravats qu'on a vu, le, les cailloux. On va essayer. Ça coûte rien. Bon, pour l'instant, c'est vachement simple en fait. C'est pas la complexité est pas énorme. Mais bon, il y a quand même un peu de de, de jugeote à avoir. Quelqu'un de pas très futé, il va pas, il va pas s'en sortir. Allez vite, vite, vite, vite. Vite. Non, non. Ah non. Ah je viens de bon c'est ouais. pas grave ils sont pas morts voilà, ils ont réapparu pile poil à cet endroit là c'est super hop là mes amis m'ont suivi magnifique qu'est ce qu'on a là-haut Ah bah tiens ça doit être un objet précieux ça Prix d'interprétation Voilà donc eux ils ont déjà un truc à remettre au petit bonhomme euh, Alors qu'est-ce qu'on a en bas On va aller voir Hop hop hop hop hop hop hop voilà. Euh, oula, il y a encore un trésor, mais... Oh merde. Euh, je vais pas pouvoir le prendre parce que si je le prends, ça va lâcher. Donc il faut que je le prenne avec un autre. Donc une interprétation. On revient. Parce que euh, nous, on a, des... on a déjà notre... Les jumeaux ont déjà leur... leur item. On va y aller avec le fermier. Allez, le fermier. Allez, allez, hop là. Et lui, donc on va prendre c'est un crâne orné. Voilà, magnifique. Donc lui, lui aussi, il a, il a son bijou. Alors, les jumeaux, vous montez là-haut comme, euh, comme le fermier. Et on va prendre donc le chevalier. Et euh, il faudrait trouver où est euh, le troisième truc à prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Encore un casse-tête. Ouais, donc il y en a un qui se met là, donc ça ouvre la, ça ouvre la porte. Donc on peut faire passer un deuxième qui bloque de l'autre côté, là. Euh, donc du coup je peux faire passer euh, mes jumeaux. Voilà, les jumeaux. Un peu, peu en haut, on verra, on verra après qu'est-ce qu'il y a là-haut. Bouton d'appel de l'ascenseur. Hop là, ta ta ta ta. on monte sur l'ascenseur. Euh, je vais monter déjà les deux jumeaux. Euh, ouais, voilà. Je suis en train de me dire que ça ne remonte pas, mais oui, il bah, faut appuyer. <rire> Sinon, ça ne monte pas. Ah d'accord, donc là, on est euh, à la machine à hot dog de tout à l'heure. Euh, hop, et hop. Donc eux, ils sont là-bas. Donc déjà, c'est fait. Euh, lui On va prendre lui Ah d'accord donc ça se ferme pas Donc ouais. Donc voilà il fallait bien qu'il y en ait un sur le deuxième Pour pas que la première porte se ferme Et voilà le troisième Le troisième item Guitare maudite là. Magnifique Et donc euh, on va emmener les deux Donc on a, on a nos trois Nos trois items à, à les donner euh, Au concierge là, pour qu'il nous ouvre la caverne euh, On va prendre lui en même temps On va pas faire trois voyages C'est bon quand même Allez appelle l'ascenseur voilà. Lui aussi. Et on appuie. Ah c'est bizarre, tout à l'heure on l'avait pas ce petit bouton là, ce bouton d'appel de l'ascenseur. <rire> Hop aura... On peut pas aller dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on peut pas descendre. Enfin, je pense pas ou je sais, en tout cas on n'avait pas le bouton tout à l'heure. Allez ou toi, si tu montes. Hop là, tu reprends le chemin. Ah oh, les, les deux autres vont peut-être me suivre automatiquement, je sais pas. J'espère. S'il faut que je fasse le même chemin pour les trois, ça va être chiant. Voilà, est-ce qu'ils me suivent ou pas Je sais pas, est-ce qu'ils me suivent Non, ils n'ont pas l'air de m'avoir suivi. Well, ah, bah si, c'est bon, trinket. ils m'ont suivi. Et en plus, ils ont les Three items. Trinket. Donc voilà, on est encore l'un des trois. Le deuxième. Hop là, allez, clic ah, Voilà, deuxième item. Two. Et troisième, le crâne orné. Maybe I didn't pay ah, Et voilà, terminé. Je I Oh, right, sorry. Et voilà, on peut rentrer dans The Cave. Enfin, on peut commencer vraiment le jeu. Euh, Vieil écriteau, clause de non-responsabilité de la caverne. Blablabla. Euh. Ouais. <rire> le truc un peu cliché, c'est-à-dire qu'ils nous disent, ouais, en gros, qu'ils ne sont pas responsables pour des dégâts. Des, des blessures physiques et morales qu'on pourrait Alors, avoir, enfin des gaffies. Alors, donc on a encore atterri dans l'eau, putain, faut que ça se mouille. Quelque chose de dingue, toute la flotte qui a, c'est oh ouais, Alors, l'autre il part, il papote, c'est cool, il est réalisé. Il peut être intéressant des fois. Alors là, par contre, pour passer, il va falloir que je fasse levier. Alors, on va prendre un autre. Hop. Hop. Euh, ouais, donc je vais pouvoir passer Allez Ah non Donc ouais, donc c'est un peu trop haut pour qu'on puisse sauter directement Donc il faut vraiment sauter Hop, sur le rocher Là il y a encore une image à récupérer Une aubaine Génial Donc, hop là, donc lui il peut passer Ah par contre là il peut pas passer, donc il faut que le fermier Se barre Pour que lui en bas puisse passer Mais le fermier, de la même manière il peut pas passer, donc il va y avoir un problème à un moment ou à un autre. Euh, ouais. Enfin, je pense que vous avez déjà vu à peu près le problème qu'il va y avoir. Donc là, euh, je monte dessus, mais il faut qu'on soit trois personnes pour ouvrir la porte. Si on n'est pas trois, ça ouvre pas. Sauf que pour être trois, il faut qu'on passe tous les trois. Et pour euh, passer tous les trois, il faut forcément qu'on ait les un derrière. Et comme on n'est que trois, bah forcément vous faites le décompte, ça fait plus que deux. Euh, il va y avoir un problème. Donc là, si je fais passer les jumeaux, il a pas d'autre solution. Hein. Je crois que c'était un coffre, ça, même pas. Et les trucs au fond de l'eau, on sait pas trop pourquoi. Ouais, non, non, je veux pas. Voilà, les jumeaux. Euh, si je les fais passer, on est d'accord que je vais avoir un problème avec mon fermier. Mon fermier, je fais comment Est-ce que même là, regardez, je le fais passer et donc, du coup, moi, j'ai mon fermier, mais euh, mais je sais pas quoi faire avec lui. Voilà, deux, deux sur 3. la petite loupiote s'allume, mais euh, je me retrouve un peu. Euh, baisé. est-ce qu'on peut pas prendre cette caisse là, non On peut pas prendre la caisse pour, pour, pour histoire de lui faire un endroit où atterrir ou ce qui pourrait pas se faire mal euh, Ouais, il y a un problème là. Parce que je me je, je meurs automatiquement en sautant directement de là-haut. Alors je vois mal comment je vais pouvoir faire pour, pour descendre moi ce personnage en bas. Euh, what the fuck Comme qui dirait. Ah c'est la première euh, le premier casse-tête qu'on rencontre, le vrai casse-tête, parce que là franchement je sais pas faire. Euh, Est-ce qu'il y a une solution logique Est-ce qu'il faut que j'aille vite euh... Non non je sais pas. On peut pas retenir le le poids en bas. Il y a aucun autre chemin et apparent, aucun autre moyen de de de passer. Même avec les avec les jumeaux, est-ce que les jumeaux seraient pas plus petits justement et pourraient justement passer là dans l'interstice là non même pas. Euh, si j'arrive à les faire décrocher, décrochez-vous s'il vous plaît. Ah non, ça passe pas, hein. Y a rien à faire. Y a rien à faire. Oh là là. Donc, euh, comment faire, comment faire Je suis en train de réfléchir, en fait, comment... C'est quoi, ça, là-haut D'accord. Ah, d'accord. Il passe dans quoi, là C'est vide. C'est du vide.